Un cache du rire il y a quelques années, ça c'est Malik qui me l'a rappelé, ouais, quand j'avais fait rôle. un sketch qui s'appelait Mac... Mustapha McDowell Il jouait un personnage sur scène qui s'appelait Mustapha McDowell et je trouvais ça déjà tellement drôle, il était en combinaison moulante, dorée, avec des, une perruque, des cheveux longs et il se prenait pour un artiste sur scène, tu faisais quoi un artiste C'était C'est un mec qui peignait, euh, qui peignait en écoutant de la musique, c'était un performeur, <rire> c'était un happening américain, ouais. mais Mustapha qui était mi-marocain, mi-américain Mustapha McDowell, c'est avec Jamel et l'équipe du Marrakech exactement. du Rire, on avait écrit ce spectacle, enfin ce, ce sketch, je m'étais que... énormément marré, et il y a une très bonne ambiance au Marrakech du Rire, je ne sais pas si vous avez déjà été euh, invité, Non. si ce n'est le cas, nous allons s'en occuper. laissez-nous vos noms, prénoms et carte de visite, et carte de Moi, vitale. Je, je, me, je me suis approché euh, tout doucement, tu sais, quand, quand, quand tu croises quelqu'un, une grande star comme... Euh, comme oh Monsieur yeah, Mérad, yeah, yeah, yeah, yeah. tu dis bon attends le bon moment pour lui dire que je l'aime bien C'est quand il est en combinaison Ouais c'est ça, ouais, là il ne pourra rien dire il, Voilà donc je me suis approché, je lui ai dit je suis, tu m'as tué de rire et je suis un grand fan Et il m'a dit euh, merci, dégage Et euh, <rire> je suis avec ma femme, laisse-moi tranquille Et euh, non, ça a été, il a été très sympa, il m'a dit merci beaucoup Et on s'est recroisé après par la suite, euh, par hasard, en bas de, en bas de chez toi en bas de chez toi J'attendais par hasard depuis 7h en bas de chez lui et, euh, et il est sorti, et, et on s'est croisé, on a pris un verre. C'est vrai, tout euh, hein. Ouais ouais. vrai. Parce que Kat, c'est un mec, euh, il ne te connaît pas, mais il dit dit « Tiens, t'es dans le quartier, on se prend un petit verre, de... un petit verre on va bouffer ?» euh, Et puis de là, euh, on a sympathisé, il a été très sympa, il m'a proposé, c'était rappelé qu'on s'était déjà vu. Et euh, en plus, as payé ce soir-là. C'est possible, comme d'habitude d'ailleurs. <rire> Pourquoi ce soir-là seulement Parce que le reste du temps, euh, je ne paye pas. Non mais, <rire> euh, ça s'est fait de manière très humaine. Voilà, très cool.